Ma journée commence par, euh, déjà elle commence à 17h30, mais elle commence par aller acheter du fromage sur la route du boulot. Je suis vraiment un intermittent du spectacle, en vrai ça le temps Salut tout le monde, bon bah ça y est je suis allé euh, traire ma fromage, enfin... Euh... Cherchez mon fromage euh, Je vous épargnais ça parce que j'avais pas ma cagoule Donc ça aurait fait des Comme quand vos grands-parents Utilisent leur kit main libre avec leur big phone là, En plastique Mais maintenant on va au boulot Et on n'est pas en avance Mais bon, ça, j'ai l'excuse du père noël, ça compte Ça devrait passer De toute façon ils ont pas le choix Je suis à la bourre, je suis à la bourre, il avec Radio La Noire ne serait pas Radio La Noire Sans le retard Bon, oh, C'est pas mal ça, je vais faire des t-shirts des lustres que j'étais pas passé par là pour aller bosser. Pas passé par là tout court d'ailleurs. Tant que je peux, j'évite. Bah là, du coup, ça fait bizarre. Merci, voiture. Oh, elle est jolie celle-là. Peugeot. Salut Henri. Bonne fin de vacances. Bientôt de retour la semaine prochaine. J'espère que tu as profité. Henri et l'équipe d'ailleurs. Suzuki à la défense. Je me rappelle pas de tous les noms alors je vais en donner aucun comme ça je vais pas me. je vais pas me tromper. On va pas dormir là non plus. Hein oh oui, c'est un bon lui. On répare son casque pendant qu'il conduit. Bricoler ou conduire, il faut choisir C'est chargé mais c'est c'est randonné ce soir C'est jeudi, bientôt le nouvel an Ils sont de bonne composition Les amis 4 roules inutile ce qu'il vient de faire les sorties sont des voies qui se créent hein. il n'y en a que très peu, c'est la sortie suivante où cette voie là devient une sortie et bref vous avez compris allez, souhaitez moi bon chance et on rentre écoutez je suis ce qu'on appelle tombé dans un traquenard puisque je sortais du boulot je suis tombé sur une autre équipe qui m'a convié à un petit pot de week-end donc il okay, est 2h13 du matin nous suivons un BTC à destination d'une soirée bière voilà, ne pas reproduire chez vous on est des professionnels j'ai aucune traître idée d'où on va hein. Pour pourrait en aller dans une cave avec plein de bandits je le saurais pas et j'essaie de fermer ma poche droite avec ma main gauche. Bah essayez chez vous, c'est pas aisé, aisé. Là. Aïe. Plus on avance, moins je sais où on va. <rire> Ni où on est. Ça va être sympa le retour tout à l'heure. Comblerait-il qu'on soit arrivé Fin des réjouissances à 6h25 du matin. Je vous rassure, je suis un garçon raisonnable. Mais j'espère me souvenir de l'itinéraire. Allez Je suis censé aller à gauche. moyen que je me suis déjà trompé Ça me paraît pas trop mal en vrai oh mais je suis à montparnasse là on dirait j'espère pas parce que c'est carrément pas le même arrondissement en fait et j'avais pas prévu de changer d'arrondissement mais juste de tomber sur le périph' donc euh ok c'est exactement ça on est à montparnasse et en fait je me suis trompé d'emblée voilà oh tour montparnasse elle est là mais dans, le non, dans le, les nuages en fait c'est que d'emblée je suis pas parti dans le bon sens de la rue mais c'est pas grave du coup je connais la montparnasse c'est mon -ter terre terre j'ai failli m'y retrouver par erreur ce matin d'ailleurs je devais aller quart de lyon ça va être plus sympa de passer par là, on a bien fait de se tromper, mes amis, ça nous sourit toujours. Et puis je viens de me rendre compte que j'avais oublié de faire un truc pour le boulot, donc euh, bah, je vais m'y mettre en arrivant à la maison. Ils vont halluciner quand ils vont voir leur des mails, mais bon, c'est la vida. Alors ici la place, elle est gigantesque. Placement Parnasse, enfin non, je sais pas si c'est la place Montparnasse, mais là il y a la tour qu'on voyait pas tout à l'heure parce qu'il y a du brouillard. Il y a une concession BM par là, là, juste ici. Oh, bah, J'allais vous parler des modèles en exposition, mais ils ont caché les... caché les vitrines. Alors, quand bien même il y a une concession Smart Voiture juste à côté, c'est bien une concession BM Moto, en tout cas c'était mais ils mettaient toujours des bêtes de modèles en exposition c'était trop stylé. La droite direction les invalides. C'était le ministère de des Outre-mer je crois ici avant ça. Ils sont en train de réhabiliter en je sais pas quoi d'ailleurs. Marqué dessus. Je sais plus ce qu'ils font là. C'est beau hein, ce planète des Invalides, il a personne Grand Palais, Petit Palais, peut-être pas non, c'est le Grand Palais c'est sûr ça, je sais plus ce que c'est. pas le Petit Palais, il est plus loin. Et là, on le voit pas mais c'est le siège d'Air France. Au siège ou en tout cas euh, des, des bureaux Air France. C'est bien mais bon, je prends le risque. Merci. Il a raison. C'est pas le premier qui me l'a dit mais euh, tomber sur la face à moto, c'est quand même euh, rare. Et je préfère filmer ce qui se passe et prendre le risque de ne plus prendre le risque de filmer en fait. Aujourd'hui je filme pour des raisons de divertissement mais à l'origine c'est quand même pour me prémunir euh, en cas de pépin sur la route ce qui m'arrive pas heureusement. Ouais, donc ce monsieur est bienveillant hein, mais j'ai pesé le pour et le contre. J'estime que ça vaut le coup et puis... De toute façon la caméra qu'elle soit devant, dessus, sur le côté, Michael Schumacher l'avait su... sur le dessus de la tête hein, donc euh... ouais, au pire moi je perds des dents. Wesh, ouais, c'est bizarre ça Ah ouais alors contemporain Champs-Élysées messieurs dames rue de triomphe messieurs dames Ça je ne sais pas messieurs dames C'est très joli Donc ça c'est le grand palais Ah, J'avais promis que je ferais un tour de Paris pour les illuminations de Noël et tout. Bon, ben là, ils sont encore, mais elles sont éteintes. Donc, euh, désolé, j'ai failli à la tâche. Ah, là, il y a un peu d'illumination. Trop fort, rien, hein, mais. Bon, oh, là, ça prépare quelque chose. Ah, bah, ben, va y avoir un show sur le. L'arc de triomphe pour le nouvel an. Ça va être la régie, la cabine de projection et tout. Ah, j'avais oublié. Ah ouais, par contre, là, j'ai fait une connerie. Passer là, dans un tel état, alors que la route, elle est défoncée, enfin, dans un tel état. Hein. Je suis parfaitement maître de mon véhicule, hein, mais... Bref. Je suis fatigué, quoi. Il vous passer par là, en pleine forme, mais on y est oh l'enfer ce coin chaque fois que je passe ça change radicalement c'est fou. il y a de la vie à 6h45 hein c'est un peu sûr. Mes amis normalement c'était le dernier trajet avec le comment on appelle ça avec le manchon puisque ça y est à partir de aujourd'hui tout à l'heure demain je suis plus obligé de mettre la telle pour conduire la moto c'était là la... les derniers moments où je devais la porter normalement après mon doigt est remis je sens que non mais bon elle m'a dit que ça sert à rien de la garder plus donc voilà je ne crois pas prendre la moto demain c'était donc le dernier trajet avec cette daube c'est pas plus mal faut que je me trouve un kiné d'ailleurs, mes moi ils me répondent pas donc faut que je trouve autre chose et bien merci tout le monde, merci d'être resté jusque là, périple un peu <rire> improvisé aujourd'hui euh, bon week-end, donc normalement pas de vidéo demain mon petit frère voulait aller faire une balade à moto donc ce sera au mieux un vlog et pas une téléobservation. observation Bonne soirée, à la prochaine, on change d'année ce week-end, je vous la souhaite pas en avance, donc à plus tard.